En juste une minute pour vous expliquer ce qui se passe dans Un Showdown et que vous compreniez bien ce que vous allez voir après. Dans ce jeu, vous incarnez un chasseur de sorcières à la fin du 19ème siècle et vous êtes dans une espèce de marée hantée. Dans ce marée, vous devrez chasser un ou deux monstres répartis donc dans une ou deux zones de la carte. Et pour les trouver, il faudra d'abord découvrir plusieurs indices, trois par monstre, qui sont répartis un petit peu partout. Pour trouver ces indices, c'est facile, vous verrez, j'utilise ma vision surnaturelle. À ce moment-là, l'écran devient plutôt noir et les indices brillent en bleu au loin. C'est un jeu qui est cruel, la mort est permanente, donc à chaque fois que vous mourrez, il faudrait engager un nouveau chasseur qui pourrait évoluer si vous arrivez à le faire survivre. Mais vraiment chaque monstre plus ou moins mythique est un danger réel. Et la petite subtilité, c'est qu'il y a d'autres équipes de chasseurs, une à quatre, donc c'est un battle royal, puisqu'il y a une seule équipe qui peut partir avec le putain au final. Tout fait du bruit dans ce jeu, il y a du verre par terre, des animaux mourants, des zombies... Donc vous avez deux choix, soit vous tirez sur tout ce qui bouge, mais tous les chasseurs à 100 km à la ronde savent où vous êtes et vous êtes en danger. Soit vous essayez d'être discret, mais ça prend du temps, vous prenez du retard sur la recherche d'indices. Et puis aussi, tuer des zombies à main nue, c'est un petit peu plus compliqué. Les joueurs adverses, comme vous-même, avez deux choix. Soit chasser les autres, soit plus vicieux, attendre au niveau du boss, qu'un autre joueur fasse le travail, vous tuez le joueur et vous récupérez le putain à sa place. La vision surnaturelle, une fois que vous avez tué le boss, vous permet de détecter brièvement les joueurs, mais son utilisation est limitée, donc vous êtes quand même en danger parce que vous, tout le monde vous voit sur la carte. Les sorties, une fois que vous avez le loot, sont aléatoires, mais la carte est unique, il y a juste quelques variantes météo comme le brouillard ou la nuit, à savoir que même si vous n'avez rien récupéré, vous pouvez faire le choix de partir à tout moment pour garder votre chasseur en vie s'il est déjà à un niveau assez élevé. Le premier ga gameplay que vous allez voir aujourd'hui, il est assez cool, on s'en est bien sorti, il n'y a pas eu trop de rebondissements, mais ça vous permet de découvrir les mécaniques et de vous préparer pour la vi vidéo de demain, où là c'était vraiment hardcore. Donc je vous souhaite une bonne découverte et je vous dis à demain. Oh, on va en bas. Ah j'aime pas spawner là. Dans la, ouais, dans, la fête, ouais. dans la bouillasse, on ira au Poisson-chat, peut-être. Ouais, c'est plus près que l'abattoir. Ouais. On ira au Poisson-chat et puis, puis on verra où les vents nous mènent après. Donc, pas euh... le ouais. Bah, les corbeaux n'aura pas le choix. Hein. Cassez-vous. Deux zombies à gauche. Je peux l'avoir d'ici ou pas Merde je peux pas l'avoir d'ici. Ah bien joué. En fait il s'en fout un peu de nous je crois. Oh je le savais, je le savais que t'allais faire le con. Je suis dans l'eau, non je suis pas brûlé, je fais faux. Je suis sur ah, E. Allez gère, la bonne partie hein. Heureusement qu'on enregistre. T'avais les, <rire> les chevilles dans l'eau, ça peut pas t'éteindre! <rire> ah, encore des corbeaux! Ouh, les corbeaux! Ah, si tu le sens pas, tu peux t'extraire tout de suite. Hein. Si tu le sens pas à la hauteur, ça va aller. C'est légèrement sur la gauche. Ouais, t'as le brouillard, il est vraiment pas mal. Ouais, j'avoue. T'as une échelle là-bas, T'as gaz pas mal là-haut. Là, bon. Ok cool, alors qu'est-ce que ça donne euh, Ouais on peut tenter l'église et puis se rabattre après sur ce qu'on aura, la cabane ou le ranch ou machin. En allant vers l'église, on, on est quasiment équidistant des trois équidistant des trois derniers points. Il euh, y a une madame mouche là-bas. Je vais passer tranquillou. Elle sera sur ta droite, mais euh, normalement elle nous verra pas. Okay. Ah. Euh, c'est quoi ce bruit C'est une madame mouche. Fais gaffe, faut qu'elle nous a vus. Ouais. Je, je peux pas plus tirer dessus, je la vois pas. Ah. C'est bon. Attends, ben je crois que je vais pouvoir utiliser la trousse de soin, je suis déjà tellement mal. Alors il serait où là Ah il y a deux indices en fait. Ou alors le boss est là, on a là, beaucoup de chance. J'ai l'impression qu'il y a deux indices dans l'église qui serait super en fait. Bon. Si il faut les deux rapidement, même... Comme ça on, on enchaîne sur le boss directement. On voit pas de cadavre. Là-bas il y a encore une madame mouche en face de nous assez loin pour l'instant. Ouais. Alors... Ouais bah les deux sont là dans le coin. Il y en a très très près parce que je le vois... irradié au dessus de nous. Il y en a qui s'est levé. Ah merde Je pensais qu'il était plus loin que ça. Merci. Je pensais qu'il était derrière nous. Alors il y en a à droite et un peu plus ouais, à droite c'est plus près je pense. corbac c'est chiant c'est devant la maison bah oui c'est juste ouais. ah Bah les corbeaux je pense qu'on n'a pas le choix là malheureusement vas-y je vais être un oeil pendant que tu le prends c'est bon et okay. des munitions je sais pas pourquoi c'est c'est pas pour moi et du coup il y en aura un autre pas loin ouais là bas mais là bas est ce que c'est encore chez nous ah non c'est crématérium mais c'est plus nous du coup tu vois c'est le numéro un. nous faut qu'on descende sur le ranch et à mon avis d'ailleurs le boss est au ranch vu la taille du truc. Oui. Il est pas plus près celui qui est vers le sud là Ouais mais le boss il sera pas dans l'abattoir, je pense ouais. pas parce qu'il est, tout le... est toute petite la zone de l'abattoir. Quand tu vois comme le 2 est positionné, pas très bien une pièce sur le ranch moi. Je suis des mains quand je vois à yeux, ce c'est horrible. Euh... Chien. Ouais. Un chien voir comment il se déplace ouais euh, en, en tirant bien à droite peut-être et là on saute ouais, par dessus là. Voilà, vrai là. Des fois on est surprise avec ces, ces bestioles là. qui regarde ça vient vers nous là on essaie de sprinter euh... Je qu'en tout cas on est pas en retard, on a un, un bon parcours, non. un bon rythme. On n'a entendu aucun coup de feu, je n'ai rien entendu pour l'instant. Mmh. Peut-être que le boucher n'a pas la cote, contrairement à l'araignée. Ouais. Par contre j'ai pas mal d'avatars visu visuels bizarres depuis qu'on a le brouillard là. Des petits bugs de graphique des fois qui apparaissent. Tu ouais, prends non, le premier et au pire je prends le deuxième. Ouais. Oh merde Il m'a tapé mais ça va. Ah ouais Ah ouais. euh, c'est pas assez pour que tu puisses régénérer si, si, si, ouais, là, ça régène, mais euh... Enfin, que je. Là, je viens de régène, de je suis midlife quoi. Toujours d'accord. Okay, la première barre est cramée à cause du feu et euh. <rire> bah, je vais pas me soigner, juste la petite barre là, je garde les deux soins quand même. Mmh ouais, ouais, puis j'en ai un en plus. Ce serait plus si tu te fais abattre ou. ou si t'as ouais, une ouais, barre si quoi. Je... Ouais, ouais, ouais. Rindis, il va être à l'étage vu comme ça clignote, je pense. Ouais. On va faire gaffe au campeurs. quoi qu'attends il y a une trappe là je vais quand même aller voir pour être sûr. Vas-y vas-y je t'en prie. Euh... là y... il si y a une porte. J'ai juste pas envie d'attirer les zombies. Il oh, y a tellement de zombies. Ah bah ouais, mais du coup comment on monte déjà Ah là escalier. Et derrière nous ça grogne, je sais pas s'ils si nous auraient pas vu le.. Là en théorie ce serait dans le coin. Je vois plus d'aura bleu nulle part. Merde y'a un je sais pas quoi. Ça fait grouille-grouille. pas si il m'a vu, je sais pas ce que c'est. Hmm, si j'ai pas dehors quand même le. Peut-être, il y a des chances. C'est bon Ouais je l'ai eu, j'ai l'ai ouais. Je rouvre. Ah il y a une deuxième pièce. Et là j'ai plus d'aura ou. Où... Ah bah si je l'ai l'aura. Là, je m'approche, je m'approche, je m'approche... Ah si je le vois si oui, en fait c'est... Bon. Ok bien joué, oh, c'est ouais, moi qui ai dit une connerie. Et du coup c'est... Cabane des cryptes. Ah, bon. Bah on est toujours plus proche que si on avait pris la l'abattoir. Ouais, tu feras gaffe en sortant, euh, à gauche il euh, y en a trois qui sont en train de bouffer le... Oh, oh, ouais, le cheval je... Mort. je suis passé là tout à l'heure donc je les avais vus. Je rejoins dès que je peux. Oh merde, je crois qu'ils euh, ont vu quelqu'un. Non C'est ah, il... le cheval, ouais, je suis passé à côté du cheval, il a gueulé. Bah du coup ça va les attirer. Est-ce que je peux pas me barrer ailleurs, moi Si, je vais me barrer par ailleurs. Ouais, c'est la maison où on avait fait le... le boucher, le... Ah, que de bons souvenirs Ouais. Alors, il y a des poules, comme à quasiment à chaque fois qu'il y a un boucher, il y a des poules. Ouais, pourtant, systématiquement. On devrait l'appeler le volailler, quoi. Toutes les buter. <rire> bon, et là, il y a plein de zombies. Et nous, on doit aller où euh, Ben là, euh, ouais, sûrement là. Ou... Ah, ouais. hein, ça va être relou. au bon, niveau discrétion, ce sera zéro, comme d'hab. Ici, je pourrais fermer, non Ça se ferme, ça Voilà, au moins. Enfin, euh, je sais pas. Non, tu vas pas falloir les buter, quand même. Bah, ça écoute, dépend où. En de pour ah, après, selon où est le boss Tiens, il y a un boss là-bas d'ailleurs en parlant de ça. Ouais, je pense qu'il va être dans la grande baraque en face quand même. Ouais, du coup, tu vois, c'est relou parce que. Il y en a encore deux là. Ah, puis il y a un boss dedans si on la tire. Je... Parce que si c'est le... Si le boss avec les sangsues là, ça va être chiant. Bah là, on est un peu bloqué. Est-ce que tu est-ce que tu peux tirer tout droit ou pas du tout Bah lui, on peut pas le buter euh, juste au corps à corps gentiment Il y, y en a deux, il y en a deux. Euh. va essayer, je pense que le gros boss il sortira pas. Ah, je le vois, il est juste à côté quoi. Probablement que c'est pas ouvrir les portes. Toi tu one-shot euh, Quand tu donnes un coup de cross. Ouais. Ok c'est du coup là, les deux ils ont le feu. Faut pas que je me foire moi sur les deux coups. De toute façon s'il y en a un truc qui nous repère on part en courant. Ah ouais, moi je suis... Je suis repéré. Euh, recule, recule, recule, recule, recule. Éteins toi, recule, recule. Merde je l'ai loupé aussi, quel con. Merde. Bon, je suis ah définitivement mid-life. Ah quoi que non, je crois que j'ai dû éteindre... Euh... Ouais, si je suis midlife... Euh... Normalement, t'es censé récupérer un peu de tes blessures après, non Tu sais, ah non, c'est avec Salamandre. Oui, si ouais, ici, la barre noire, elle remonte un peu quand même. Ouais, avec ouais, Salamandre, ça doit aller plus vite. Mais euh, bah, du coup, en plus, ouais. on peut pas rentrer par là. J'espère qu'il est là, qu'on n'a pas pris tous ses dégâts de feu pour rien. Passer par en haut. Pareil. Ah ouais. Ça me rappelle des mauvais souvenirs, ici. Ouais. Bon, donc toi, tu pourrais reprendre ta position fétiche, à la limite. Euh ouais mais s'il est stun je pourrais peut-être pas balancer ma... ma dynamique moi. Sinon je la prends cette position là moi. La ouais, question c'est ce qu qu'il... Attends il est juste là, je peux peut-être le plus balancer maintenant. Essaye. Ah non il se barre. Ah s'il avait pas bougé j'aurais pu. Non je pense que je, je vais redescendre. Ok. Alors faut... J'allais dire faut rester à l'affût des campeurs mais de toute façon on les entendra pas arriver pendant le combat. C'était toi les corbeaux ou pas Ouais c'était ouais, moi en descendant l'échelle ouais. Je le vois pas sinon j'aurais bien mis une petite bastos Ah si je le vois, tiens je vais l'énerver un peu Merde il est parti Il On fait le tour Je cherche une porte qui est pas verrouillée Touché. Je sais monte un peu la garde pendant ce temps là Pas un super angle. Ah sinon tu pètes une porte hein. Va... Ah joli, joli, joli, joli. Ah ouais Oh non sérieux, putain il a une allonge de fou quoi. Ah, il est gros ouais, hein. Faut... Ouais faut que je me, que je me soigne. Vas-y vas-y. Là je l'avais stun tu vois. Toutes les quelques balles il est stun. Le problème c'est qu'on a pas des armes qui lui font masse de dégâts à part ta dynamique là. Il est stun non Il l'était ouais. Après en fait il se relève pas tant que tu lui fais pas de dégâts on dirait donc... Euh... Je Ça le fout. vois là il bouge pas je peux peut-être lui balancer mon bâton dynamique là. Tente. Ah, il bouge. de le stun. Ah, mince. Parce que si je le stun, tu cours à l'intérieur. Et bim, boum. Je sais pas s'il peut encore être stun une fois qu'il est en feu. Je suis dès que tu quelqu'un marcher, mais c'est toi, ça va. Oh oui, bon. Bon, bon, bon. Là, t'as pris le fusil, toi. Ouais, ouais. Je suis rentré, même. J'ai un bon, un bon passage pour me barrer, en fait, quand même, pour après. Bah écoute, j'ai campé pendant ce temps-là. Il est mort non Yes. C'est toi qui as tiré là Ouais. J'ai cru que ça venait de loin. Euh... non. T'as tiré... J'ai Le dernier coup c'est toi qui l'as tiré Bah non justement, je crois pas. Tu crois pas que t'as tiré ou tu crois pas que... Enfin si j'ai tiré le tout dernier mais il était déjà mort mais euh, j'ai eu l'impression que le tir que ton dernier tir euh, venait de très loin. Je sais pas moi j'ai l'impression que ton dernier il venait de près donc je suis pas inquiet. De toute façon je connais bon. personne qui tirait qu'une balle et puis qui s'en irait. Bon est-ce qu'on expute Tiens soigne toi déjà peut-être. Euh attends je cherche du soin. J'en ai vu, j'ai envoyé de la trappe moi. Ouais c'est bon on l'a vu là. Ok c'est bon. Je bah écoute on va expulser. <coughs> J'ai cru entendre des pas dans l'eau mais je suis pas sûr. C'est peut-être toi. Ah, J'ai pas bougé. Sérieux Peut-être un zombie j'suis Pas sûr d'où ça venait en plus. Là il y a un putain de boss donc il peut pas venir de là. L'avantage c'est que même s'ils si te butaient, on fait croire que t'es tout seul. Moi j'ai vu sur le boss donc dès qu'ils vont le ramasser, je les déglingue. Là il y a des corbeaux. Non on est pas trop mal entouré Il hein. n'y a personne, hein. j'ai une super vue là On est entouré de zombies ouais, je commence à descendre Et là si je me fais abattre Je m'en voudrais toute ma vie Ah Putain tu me fais peur. Sérieux <rire> Je pensais que t'avais passé par derrière la grande fois. Alors un petit goût d'orange. Ok y'a personne. Donc du coup faut qu'on aille au nord-ouest. Nord-ouest. Ah merde c'est de ma faute. C'est moi. Mais là de toute façon y'a personne dans les environs. Immédiat en tout cas. façon que la sortie est vraiment pas loin, on pourra remettre un petit coup là en bas de l'échelle, limite, mais en un coup, regarde autour de toi. Là ah, y'a rien. Super, écoute. On va prendre la victoire facile hein. Oui, oui, on prend les points. Tu la sortie, j'en donne un petit coup quand même. Ah rien. Super. On se casse. parfait. GG. Je me planque derrière les caisses moi. Simple et efficace, moi je me planque dans les chevaux. Bonjour toi bon, ils, ils sont peut-être tous morts les autres ou alors ils sont très très lents mais c'est toujours risqué quand même.